Chapitre 28. 1. Alors je m'avançais vers un autre endroit du désert, vers l'orient de la montagne, de laquelle je m'étais approché. 2. Là j'aperçus des arbres de choix, ceux-là surtout qui produisent les aromates aux suaves odeurs, l'encens, la myrrhe, tous arbres distincts les uns des autres. 3. Il y avait encore en ce lieu, dominant tous ces arbres, une élévation vers l'Orient, qui n'était pas éloignée.